J'aime bien Rocara, il y a un joli spot. Il y a les mechas, il y a les crépitants, il y a les dragons, Donc il y a quand même, il y a même les urans. Donc il y a des bonnes cartes pour les boucliers divins de Rocara. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant à voir. Yoga Boon, comment ça va Quoi de neuf Rocara ça peut être cool ici. J'aimerais bien quand même avant la fin de journée essayer le nouveau. Euh, euh, J'allais dire Casseur Omega, euh, GrassoBot. Ok. Bon, ça c'est pas mal du tout. La question c'est. Est-ce qu'on prend un, une micro Normalement il arrive à stater tout seul. Ça peut être pas mal. En fait, j'aime bien faire des jiff avec ce perso. C'est-à-dire racheter euh, une taverne 1 et ensuite monter avec un mousse, avec un token. Et en général, euh, comme ça, t'es un peu plus rapidement taverne 3. Mais t'as quand même profité de tarokara parce que t'as scalé. Je trouve que c'est vraiment la meilleure curve. Après, je... l'idée c'est quand même de choper un deuxième toutou. Plutôt. Bah écoute, je sors de ma journée expresso. On est break even, bon, donc content. Ok. Donc en gros, t'as gagné le... Oh waouh. Bah, je dis waouh, mais... Je crois qu'on a pas envie de les tripler. Hein. Je crois qu'on va prendre ça. Et on va roll. Oh waouh, je suis Jésus là. Euh... <rire> le... C'est quoi le mot là Je cherche le mot. Tu fais du volume, mais tu gagnes pas d'argent, mais en fait, grâce à ton volume, tu gagnes de l'argent. Vous allez m'aider. Ah, j'ai sur le bout de la langue. Ouais, je l'ai plus, Je l'ai pas. <rire> Reg back, reg back, voilà, merci, merci, reg back. Du reg c'est ça. Il fait du reg back, quoi. Ok. Ouais, ah, c'est ça, pardon, pardon. Je trouvais plus le mot. Vous n'avez soif Est-ce qu'on a vraiment envie de triper un toutou Ouais, quand même, hein. Lui, les tavernes 3 sur les 5 gold, euh... On va mettre la 2-1 devant Il peut avoir un petit mousse à la con L'idée c'est de stater un peu lui aussi Bah ça revient au même je vais le tripler je suis bêta Dividende, non non mais c'est un mot au poker, c'est un, un terme du poker c'est pour ça. C'est euh... Au poker quand tu joues, t'as des points et en fait ces points tu peux les échanger contre de... Tu c'est comme si sur Battlegrounds, quand tu fais des games t'as des points et à la fin ces points tu peux les échanger contre des, des points de classement quoi. Donc, même si à la fin de la journée, euh, t'as perdu euh, 20 cotes, bah, je sais pas, t'as peut-être gagné 100 points et changé t'es changé 100 points contre 100 points de cotes, quoi. Franchement, ça paye bien, mine de rien. J'ai déjà 6K Miles dans 2K. J'ai déjà 6K Miles dans 2K. Je peux me faire l'une. Dans 2K Ah non T'as déjà 6K et dans, dans 2K, donc de, à 8K en tout, tu peux te faire l'une des plus grosses mallettes de poker gratuit. Ouais, non, mais c'est bien. Hein. Moi, je me souviens... Hein, bon, ça date. Hein. Franchement, j'avais 18 ans, donc euh, ça date de... <rire> beaucoup, <rire> beaucoup trop. De 16 ans. Donc, il y a 16 ans, je jouais sur poker star Et... c'était le point .com à l'époque. Et en vrai, en quelques mois, j'avais gagné. Euh, j'avais reçu une montre, une belle montre, hein. Une super montre Poker Stars et tout. Euh, même maintenant, j'ai pas une montre aussi belle. J'avais une meilleure. J'avais une plus belle montre quand j'avais 18 ans que maintenant, quoi. Ça donne envie de pas tripler. Hein. Ça donne envie de re-up. Hein. C'est dur à dire. Hein. Un peu grid de re-up, mais. Non, c'est pas tant grid que ça. C'était la montre. Non, c'était pas la montre Patrick Bell. C'était pas la montre Patrick. Ah non, j'ai un fauteuil comique. Un fauteuil iconique, c'est vrai. Ça se, met moins... ça se met moins bien au poignet, comme tu dis. Merci, Jungle The Cat. Continue comme ça, merci à toi, merci beaucoup. Merci, Antique CC. Merci pour le prime, merci à vous, vous êtes chouette. Continuez comme ça. raté, pas raté. Merci Farzix, merci pour le prime, merci beaucoup. Bah, C'est un beau up, hein, parce qu'il nous met pas beaucoup. Hein. Bah, il nous met 8, mais... Je pense que c'était un beau up. Oh, waouh Je vais quand même le triple. C'est un peu bizarre, mais... Oh, waouh. Wow. On l'a, notre Mekaro chaque fois qu'un serviteur a allié a perdu Boubou, plus 2, plus 1. Bah, ah non, en taverne 6, c'était quoi Plus 3, plus 2 Non, c'était plus 2, plus 2 en taverne 6. Je sais même plus ce qu'il faisait. Est-ce que le tracker, il a l'ancien bot C'est possible Non, il a pas l'ancien. Je sais même plus ce qu'il faisait avant. À une époque, il était pété. Il était nul Non, il était... il a été. En fait, euh, c'est la quête du voleur, ce truc-là. Ça a été nerfé 5 fois. Il était... Correct, incroyable. En fait, il est passé de... Il a fait incroyable, voire trop fort, à trop nul. Plus 3, plus 2. Taverne 6, c'était plus 3, plus 2. Et... À un moment, il était plus 3, plus 2. Plus Non, je crois que c'était plus 2, plus 2, mais lui-même avait le boubou divin. C'était ça. Hein. C'était plus 2, plus 2, mais lui-même... Et là, c'était trop fort. Et euh, si vous vous souvenez bien, au tout début, si je dis pas de conneries, il était taverne 4 déjà. Et taverne 4, il donnait plus 1 plus 1, je crois. Il était correct à ce moment-là. Mais là, il est vraiment cool. Hein. faut juste pas qu'il se fasse focus, mais normalement, il n'y a pas d'énorme créa au début. Là on est vraiment dans une jolie game, là en plus avec le, le poids héroïque ça va vraiment être croustillant. Ça a failli mal se passer là Bah ça s'est mal passé quand même, hein. De près prédis. Là ça s'est quand même mal passé de manière générale. On veut double veilleur. Ils ont boubou. Les deux ont boubou. C'est pas mécatriste. Euh. Ah. Ha, ha, ha. La chance, un choix Par rapport au, Grèce au bot ça fait mal à se passer ouais j'avoue j'avoue à un moment mes adversaires ils vont forcément up et là je vais récupérer un peu de, de, de patates, franchement loin d'être là merci Zilou faudrait des taunes quoi mais... merci Zilou pour le soutien merci beaucoup quoi qui a changé dans la méta quelques cartes il n'y a pas d'énormes changements il n'y a vraiment pas d'énormes changements m'attendais à plus et je pense que la majorité des joueurs ça s'attendait à plus après il vaut mieux un peu que rien du tout mais c'est vrai qu'ils auraient pu aller un poil plus loin merci slanublar merci pour le soutien c'est gentil merci infiniment Ah flûte Bon on prend pas mal de stats hein Bon par contre je perds trois combats d'affilée quand même hein. Avec plaisir Il ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Merci Bori. merci infiniment. Merci merci à toi. Grâce à toi, nous sommes au niveau 2 je crois du train de l'hype. et merci pour ton aide. Extrêmement extrêmement précieuse Ivory qui offre 5 abonnements à Flappy Pour, Maxos, Drax, Isis, Obigaton et Vox 116 Merci mer franchement merci pour ton soutien Merci infiniment Plus qu'un ennui haut oh, ouais ouais plus qu'un ennuyo. Euh, bah, ce serait bien de up là quand même. Le problème c'est que je suis à 13, donc j'ai un peu peur, mais je pense que trouver le, le Drake, ça peut être cool. taverne 25. Merci à toi, je progresse vraiment sur ton contenu. Bah avec plaisir. C'est le but. C'est le but. Je vous souhaite un bon combat. Merci Bob. Non Pourquoi Oh C'est bon là Pas sérieux là, sérieux. Ça me va, ça me va. Boum. Ok, ok. Reste comme ça. Hein. Ah, ta pète. Ah, c'est good du Good du meat, il est extrêmement strong. C'est le meilleur joueur du monde. Euh... Ou d'Europe en tout cas. Du monde, je sais pas, mais c'est le meilleur joueur d'Europe. Ça va être chaud. Je suis un peu à poil. En fait, j'ai de la stat, mais je suis un poil à poil. Si je puis dire, Ouais, ça va être, ça va être un peu tendu. Hein. C'est pas un bon match-up, le Boubou Divin. Peut-être ça. Si on arrive à le choper, boum boum. Plus fort que XQN Je pense que oui. Je pense qu'il est plus fort que XQN. Europe supérieure au monde. Pff. Je crois que les joueurs asiatiques sur Battlegrounds, ils sont meilleurs que. Les joueurs asiatiques sur BG, ils sont meilleurs que les Européens et les Américains, je pense. Surtout les joueurs chinois. Les joueurs chinois, je dirais Chine, Japon, Russie en nationalité sur BG. Chine, Japon, Russie, Allemagne. Bon, en vrai, ça monte beaucoup de stats. Hein. Bon, de toute façon, on avait fait le taf entre guillemets. Les joueurs chinois qui ne jouent plus depuis 3 mois. Si, ils jouent encore, les joueurs chinois. C'est juste qu'ils jouent, ne peuvent plus jouer sur leur serveur, mais... Cajara ou casseur? Cajara. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Provocation. Oh, C'est pas mal ça quand même. Hein. C'est plus 4, plus 2 par créa. Lui il va bien grossir. Ce serait bien d'en trouver un autre. Drake. On a la place. Hein. Limite ça, on peut le virer à un moment. Ça, ça prend de la stat et tout. Euh... Ouais, j'aime bien. J'aime bien mon board. Hein. Lui, on sait ce qu'il a en plus, donc on va vraiment pouvoir se fider comme un, comme un gros porc <rire> avec les graisseaux Il a pas de triple, hein. il a pas de, de cleave, on peut même faire ça. Donc là, ça reste vachement cool. Ah, le gars du meed, il fait peur quand même. Comme hein. un joueur, il fait beaucoup de top 1, mais... Je vous souhaite un bon combat. Nice. Ah, c'est beau de voir compoter comme ça, là. Bam. Ah, c'est magnifique, hein. Ah, sublime hein. en plus, il y a ça hein, qui rajoute un vrai truc hein, là, finalement. On se fait par un tunnelier, mais bon, ça c'est standard. Hein. Je pense que contre bête, on va juste passer le taunt et ensuite on va faire la folie avec le crépitant. D'ailleurs son taunt n'est pas si gros. Je pense que je vais déflecto first et ensuite je vais faire bam bam bam bam. Il est un peu bloqué taverne 4. Il est en train de faire une compo de recherche en jouant en bête. Une compo de recherche, c'est pas combo avec Milouz. Je pense qu'il y a moyen d'être bien. Il n'a pas accès au Leroy pour ça. Je pense qu'on est pas mal. J'espère qu'on va bien scaler avec les Gresso-Bot. lose avec ce lobby, c'est dégueu. Non En vrai ça va, non il y a Pirate, il y a LM. C'est élémentaire hein, qui compte avec Milouz. À partir du moment où il y a élémentaire, Milouz c'est fort. Mais hein. il te faut la 5-4 qui fait les rolls euh, moins chers ou gratuits. quoi. Sinon, euh, c'est infâme. Hein. Comme ça. Non, franchement, le spot est plutôt bon. Mais le problème, c'est que Milouz, tu veux pas jouer des compos de recherche. Tu veux jouer des compos d'achat-revente. Donc, euh, dès que tu commences à jouer des trucs où tu dois roll pour chercher des cartes, c'est dur. Et encore, là, il a un board ce qui est vraiment cool. Hein. Il a pas un mauvais board. Hein. Je pense que ça suffira pas, mais... Bon, faudrait taper quand même dans ce baron sinon ça va... il peut y avoir des soucis. Hein. Bon, on a pris pas mal de stats, c'est cool. Il y a des chances qu'on perde quand même. Oh, ce hit, il est dégueulasse, ça sert à rien de faire ça, enfin. Dégueu. On va perdre. Ah ça se met trop. Ouais. Ça redonne boubou. Ça c'est à peu près ok. Allez, viser le baron là. C'est pas encore trop tard. Hein. Je pense que si mais. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai 100... J'ai 4... J'ai pas 100% parce que je perds, mais... J'ai 99,9999%. Et j'arrive à perdre ce combat. C'est absolument honteux. Bon, heureusement que je joue contre mon pote, hein. Ah bah non, pas de pote. Nos potes. No potes. Lui, il a un cleave hein? On va prendre casseur. celui ne me plaisait pas non plus. Voilà peut ça, first. Ah, pardon. Bah, bah. en attaque first? Non, comme ça quand même je sais pas oui, quand même bon on a 8 on meurt hein Malheureusement, dommage, on a une compo incroyable, mais les match-up euh, là où tu chopes pas baron, c'est une... une infamie. Hein. Ah, elle est nice. Il y a moyen, y a moyen. Ah, oh, zut. On est mort. Hein. Ah, c'est pas de peau. hein. Il ah, y a peut-être moyen de passer quand même. Voilà, on redonne Boubou à un gars. Non, je crois pas. Euh... Si j'ai 3 hits, c'est bon. il y a 3 hits, ça fait égalité. Enfin, ça fait victoire même. Ah, il peut gagner. Il... Si chope là, il est mort. Oh, quel chat Mais quel chat ce gars Mais c'est pas. C'est évidemment qu'il so... qu est numéro 1 d'Europe, le gars. Il chatte tous ses hits. Ouais, il est pour moi, j'ai levé le doigt. Ça rend fou. <rire> ce jeu rend fou, il est incroyable. je ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on taunte Attends, lui il est mort. Et lui il nous a battu. Hein. Après on était censé gagner quand même. Hein. Mais il nous a battu. Il peut re-nous battre dans l'absolu. Hein. Il peut renouer battre. Je sais pas. est ça a du sens d'avoir un boubou de plus Non, on veut vraiment qu'il s'écrase là-dedans. J'achète, je le garde en main. Je fais un rôle et je dis à toi de jouer Yugi. Il a combien de taunts 1, 2, 3... Ça, ça tape plein de fois. Euh, je me demande s'il faut pas le mettre là. Ah, il a des petites créas au début. Je crois que je vais mettre la 8-6 devant. 8-6 first. Ah, elle peut mourir. 7-7 bah, first. 7-7 first. Et ensuite, ça, ça, ça. Quoi qu'on va faire ça? Ouais, ça me parle, ça me parle comme plaît. Nice. En fait, c'est vraiment le crépitant qui va nous carry. Ah, parce que le crépitant, il tape dans... Il n'y a plus de taunt là. Bam, bam, bam, bam. Il tape 4 fois. Allez. Il va bien choper un baron hein, à un moment. Non. Non. Non euh, Ça va aller là Oh ouais, wow, les, les trois pires hits du monde quoi Là on va perdre hein. Après si on tue Baron on n'explose pas je pense C'est effroyable hein, c'est effroyable hein Le Baron il veut pas il veut pas, il, veut, il évite tout hein C'est quoi ce Baron sérieux Je pense que ça passe quand même. Oh ça passe quand même. Mon dieu Et heureusement, heureusement qu'on a vraiment bien placé là, parce que sinon il nous écr... il nous... avec la RNG qu'on a, il nous écrase. Hein, si on fait le même placement. un Leroy je... Il faut à tout prix un deuxième taunt. Je pense que c'est trop risqué d'avoir qu'un seul taunt. Par contre... Euh... Ouais, mais ça sert à rien d'avoir autant de menaces. Bah, en vrai lui il est cool. Hein. On fait quoi On va taunter la... le casseur Ah je sais pas. Techniquement... Euh... Peut-être qu'il faudrait taunter un Gressobot. Un peu bizarre comme play. Mais... Pour le dérangement engagez une de ces recrues. Donc. Ouais, comme ça on bloque un Leroy, cinquante hein, 50% Ah Franchement c'est beau hein. Elle est vraiment jolie cette compo hein. Top 4 c'est chouette Est-ce qu'on arrivera à faire top 2 Je pense qu'il y a moyen Ah il se remarque c'est quoi comme pouvoir Non ça va c'est le détective chevronné <rire> Voilà s'il avait un Galacron euh, Pas un Galacron un, un Palpatine là Oula Ouais Bon comme on avait prévu C'est une chance sur deux à moins qu'on tape maintenant dedans on a une chance sur deux. VAMOS En yes. bon, vrai on gagne quand même. Ah, J'ai lâché un VAMOS trop tôt, on gagnait quand même. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Allez top 2. Ah top 3. Oh les graisses aux bottes, hein, c'est moins fort que ça, hein. surtout à ce moment-là. Hein. Faut qu'on n'arrive pas à les tripler, ces petits cons. Bah, écoutez, euh... sublime. Il n'y a qu'un mot là, c'est sublime. Franchement, c'est brillant, mais en même temps c'est pas gras. Vous voyez <rire> C'est brillant, mais c'est pas gras. C'est ça qui est bien. C'est juste gourmand. C'est brillant et gourmand, en fait. Et lui, il a été boosté que avec les graisseaux, hein, mine de rien. Vous imaginez Et gloire du combat. Et c'est un 135-156, il s'est fait tout seul, presque. Hein. Notre sommelier de HS... <rire> Notre sommelier de HSBG. Franchement, avec une, avec une compo comme ça, je vois un plat un peu canaille, je dirais. <rire> <rire> Allez Silence Bob Je crois qu'on va mettre Crépitant devant Vu qu'il y a Alakir Essaye de le choper tout de suite Silent Bob Est-ce qu'il y a moyen de contrer un Cleave Peut-être comme ça Comment Bon ça fait peur, mais. En vrai, il peut détruire nos, nos rêves. Hein. Nos rêves et nos espoirs. Hein. Avec un tunnelier. Hein. Avec la meilleure carte du jeu. Enfin, le, le toutou, c'est la plus grosse carte de mon board, presque. La deuxième plus grosse. Non, troisième. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ouais, il a beaucoup de stats. Allez, bam. Bam. Allez, le baron direct. Boum! Non, pas, pas, pas, pas, pas mal, mais... Ah, on a trop de stats. Hein. Ah, nice. Nice parce que je crois qu'on peut lui mettre les 19 là. C'est bizarre qu'il ait aimait... mis... C'est quoi son, son placement Ouais, c'est un... Ouais, pourquoi pas On il fait de la magie quand même. Hein. Ouais, un poil de la magie blanche, mais quand même. Non, pas là Ah, il va s'en sortir, je crois. Oh, il s'en sort Ah ouais Ah, zut Et là, on va jouer contre... Ah ouais, Tavis, c'était chiant, par contre, parce qu'il a un... Ta vie c'est chiant On le bloc. Ouais, il n'y a plus rien à faire. Hein. Notre compo, elle est faite. Hein. Il fait ni à faire. Hein. Elle est faite et plus à faire. Euh, contre bête, on va vraiment mettre ça first quand même. Il faut changer la place du taunt. La place du taunt, pourquoi Par rapport au cleave Bête. Le problème c'est que s'il clive là, ouais peut-être y a moyen, comme ça alors, euh, non c'est là, non c'est là. là, allez, allez let's go, Tout le monde vous adore, collimateur. Faites attention. ah zut. Ouais. Franchement on a énormément de stats hein. Pas sûr que ça suffise hein. En blague hein. Ouais ça va être chaud hein. ça. Nice. Nice, ça tient, hein. heureusement que le Mekaro il était obèse hein. Nice Ah c'est des bonnes compos avec le Crépitant Bon l'autre par contre il va s'armer d'un tunnelier, c'est ça qui est un peu chiant quoi Il a juste à prendre tunnelier, on est un peu dans le mal mais J'ai pas envie de les bloquer, en même temps je joue pas grand chose hein Franchement, on va dire qu'il en a pas. Ah, L'héroïne est chiant pour nous aussi. Let's go. Hein. Ouais, mais son baron, je m'en fous un peu, je crois. Parce que, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai envie de rester comme ça. Après, je peux mettre un lien. Ouais, non. C'est bien comme ça. Trépitant first et boum, boum, boum, boum. Bon. Le combat d'avant, on l'a écrasé. Là, après, il peut avoir des cartes un peu plus tech, mais. Il faut pas oublier, il a la tapette à insecte. Ça c'est quand même bien chiant. faut vraiment attaquer first. Surtout s'il met son hara devant. Après, il a plein de râles d'agonie. Son board, il est quand même. C'est vraiment dur d'arriver de... à trouver le bon positionnement dans son board. Il y a de la puissance, mais. Non oh, mais ça me plaît ça. Ouais, il a pas beaucoup, il a pas changé grand chose. Let's go bah, Ça fait un taunt de moins c'est pas si mal Ça c'est bien de le taper maintenant Super super Allez On a encore un hit On a ce hit là et on en a un autre Euh Ouais ça me va je crois C'est pas un hit qu'on voulait je crois, crois Quoi peu Ça, c'est bien tapé pour nous. Ah, ça, c'est horrible. Ah, ça, c'est un hit qui est horrible. Non, on a perdu. Ah, dommage. Il y avait un hit à faire. On a raté. Ouais. GG. Est-ce qu'on le tue est-ce qu'il est qu nous tue Il est à 26. Est-ce qu'il peut rester à 1 non, Je pense qu'il nous tue. Ah, c'est pas de pot. Hein. Ouais, il gagne, il gagne. Il y avait un hit à réaliser. Le tracker, j'ai pas. je joue sans tracker. Du... Pff, je pense que c'est un peu chaud. Si j'attaque... Il attaque first. Ouais, il y a beaucoup de stats quand même. En fait, son positionnement, il est vachement intelligent. Rien hein. de rien. Ouais, il faut juste choper un, un baron. Sur... Après, je peux peut-être décaler le crépitant. C'est-à-dire qu'il a quelques taunts. Le truc, c'est que, peux... il est possible que... Il faut y mettre le crépitant en troisième. 1, 2, 3. Et le... Peut-être que c'est ça l'erreur, c'est le crépitant. Mais la compo est magnifique. Hein. Je pense que je peux faire top 1 dans cette game. Il faut juste que... Peut-être le crépitant un poil après... Pour avoir plus de chances de choper le baron. En vrai c'est pas grave. Même s'il commence à, à, à faire ses tricks. Si à un moment tu chopes baron. T'as quand même gagné quoi. Il faut juste tuer baron. Avant le cinquième hit. Mais normalement si tu le mets en troisième position c'est bon. T'as 3, 4, 5, 6. Sachant que lui il a déjà 4 créa en moins au début. Ouais donc je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est crépitant en 3.